Ah, tu peux partir. Ouais. Oh. Euh. Alors, voilà, est-ce que tu peux... Tu, tu, tu, ouais, si tu peux... Ouais, je vous avec plaisir. Parce que justement, à la fois sur l'aspect euh, d'une biodiversité humaine et de biodiversité des idées. Euh, hier, on a fait une, une belle rencontre avec, euh, avec un, un type, chez une copine, peu importe. Et, euh, et il nous a souligné une chose qu'il appréciait dans les types de relations, et parce qu'on a beaucoup discuté sur des questions à la fois politiques, philosophiques et d'un rapport à l'art et à la création. Et, et il observait et il disait ce que j'aime beaucoup dans votre relation à tous les trois, parce qu'en fait on est trois à avoir mis en place ce collectif et à l'avoir lancé, c'est qu'en fait vous êtes dans une, une je ne vais pas le, le citer exactement dans ces termes, mais je vais le dire tel que je l'ai retenu, dans une forme de euh, rivalité constructive. C'est-à-dire qu'en effet, on est, euh, il ne s'agit pas de tous être d'accord, de tous être sur une même ligne, mais par contre, il s'agit d'affiner euh, au contact des, de, des discussions, en euh, confrontant des euh, points de vue euh, différents, euh, d'avancer euh, et de continuer surtout de, de, de s'écouter et d'en de, faire germer quelque chose en fait parce que euh, je pense qu'en effet, la question de, de devoir adhérer à une ligne euh, qui serait déterminée d'avance et euh, où on demanderait à chacun de montrer pas de blanche avant de rentrer, c'est pas intéressant. Ce qui euh, nous intéresse, nous, c'est, ou en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, moi, dans ce collectif, parce que finalement, le, le « nous », il se construit et aucun ne peut dire « nous » tout le monde dit « nous », on s'en fout. Mais moi, ce qui me semble vraiment important là-dedans, c'est que euh, avec euh, des sensibilités euh, différentes, des euh, approches même idéologiques différentes, etc., qu'on puisse euh, bosser ensemble et à partir de ces conflictualités, de ces débats, et de ces discussions euh, et de ces désaccords, construire quelque chose et, euh, et de jamais le cacher et le mettre sous le tapis en fait. C'est-à-dire que ces désaccords, on peut aussi les laisser surgir lors d'une projection publique, lors d'une émission de radio, parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est de finalement, c'est de continuer de penser, quoi. Et, euh, et que penser, ça se fait euh, jamais dans le consensus, ça se fait jamais euh, dans euh, voilà. Ouais. Sur ce point-là, point par exemple, il y a une discussion passionnante à laquelle j'ai assisté et qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est qu'il y, y a un système d'adhésion, bon, assez à ces dizaine d'euros, hein, bon voilà, euh, pour l'année. Enfin, et justement, la question se posait, euh, qui est même très belle. Euh, il y a trop, c'est pas qu'il y a trop d'argent, mais euh, cet argent sert à louer le, le cinéma univers, hein, je crois, et puis à payer l'assurance de campus, enfin bon, des, des frais comme ça modiques. Et la question était belle, c'est de dire, mais c'est de dire, mais en tout cas, il ne faut pas que les david soient. Euh, et, et, et, et, et, et un bénéfice, enfin, et trop d'argent. Donc qu'est-ce qu'on qu fera du surplus et, et, Voilà, c'était une très belle question. Qu'est-ce qu'on fait Voilà, est-ce que.. Voilà. voilà. En fait, depuis que l'association existe, le seul investissement qu'on a jamais fait une fois qu'on avait un peu d'argent en caisse, c'était un disque dur, pour justement mutualiser, dire que ça sert à rien que chacun ait son disque dur, qu'on peut se mettre à plusieurs, que euh, et qu'il voilà, y a largement assez de place pour que chacun stocke ses données plutôt que chacun doive s'en acheter un. Et maintenant qu'il y a plus d'argent en caisse, mais beaucoup plus de membres qu'à cette époque-là où il y avait une dizaine de membres, on va dire, que là on est 28. Pour l'instant, ce qu'on s'était dit, c'était que l'investissement de l'argent en caisse doit se décider à l'unanimité. Vu que chaque personne a participé, à l'unanimité doit être prise la décision de dans quel matériel ou pas, ou dans quoi investir. Donc on est un peu là-dessus, et puis voir même de ce là à diminuer le, le prix de la cotisation, à voir, euh, enfin, ça s'ajuste quoi, mais ça n'a jamais été une question centrale de notre fonctionnement. Moins de là, c'était juste un moyen et pas une fin. Et donc euh, la question se pose, c'est en effet quand on en a, bah, qu'est-ce qu'on en fait quoi Parce que euh, voilà. Euh, il y a un petit oui, là je suis de la parole. Je, oui je, juste répondre là-dessus parce que cette, cette question d'argent, je, je la trouve passionnante. Parce que dans les mouvements alternatifs qu'on nous fait content, justement, on n'en parle jamais, et c'est bien dommage. Si on en tu en parles, oui. Moi, je sais que Roger, je peux témoigner que tu en parles, parce que tu as même des ennuis assez euh, dur parce que tu en as parlé publiquement, euh, dans tes écrans, général. Mais c'est souvent un sujet assez tabou, et c'est bien dommage. Parce que, voilà, je Suite à un échange que j'avais eu avec Pierre dans la cuisine, c'est le toujours dans la cuisine où se passent beaucoup de choses, on est arrivé à une phrase très courte, un aphorisme, qui était euh, « qui contrôle la caisse euh, contrôle la cause ». Voilà, voilà, donc en effet, euh, ce qui est toujours un peu sidérant, c'est qu'il euh, y a des formes de pudeur euh, de, par rapport à l'argent. Alors c'est très facile de dire « bon, euh, euh, concentration des richesses, etc. etc. », mais dès qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à notre euh, organisation, euh, comment on se débrouille, etc., etc. Là, euh, on rentre très vite dans le voile du mystère. On ne sait pas trop euh, qui c'est qui contrôle quoi, etc. Là, c'est très transparent, au sens où, euh, bah, euh, après euh, les coûts fixes, qui est euh, l'assurance qui est obligatoire parce qu'il y a une projection de cinéma, le coût de l'adhésion à l'associative du cinéma à l'univers, le coût de l'adhésion pour faire une émission de radio, le reste, ce sera forcément genre un instrument de travail dont tout le monde sera d'accord, ça peut être une caméra, on ne sait pas, on verra bien mais en tout cas voilà, il n'y a pas de, de caisse noire, de caisse tagada, de de soin. Il pousser la transparence jusqu'au bout, voilà, le pognon qu'on oui, voilà. oui, ah, <rire> a en caisse c'est 500€, voilà, c'est... Attention Il faut faire très attention. Et pour voilà. pas pousser la transparence jusqu'au bout, on ne dira pas comment voilà. <rire> Mais au-delà, il y a, a l'argent effectivement, mais l'argent il peut se compter en dollars, en euros, en yens euh, c'est qu'une qu convention la réalité du pouvoir est plutôt euh, pour moi euh, presque médicale c'est à dire que l'argent en soi n'est pas mauvais il, est un, il doit circuler c'est pour ça que moi je suis contre les taux d'intérêt positifs et plutôt pour les taux d'intérêt négatifs pour créer comme une monnaie circulante parce que ce qui est dangereux c'est la thrombose, c'est-à-dire c'est la, la concentration. Et donc on va voir qu'à l'intérieur des mouvements associatifs qui se veulent même horizontaux, transparents, euh, glasnosques, euh, résilients, il y a un danger qui est dans la concentration. Pourquoi Au réseau, par exemple, sortir du nucléaire, dont j'ai la grande fierté d'être euh, la seule association qui en a été virée ayant signé la charte, eh bien, euh, le pouvoir ne s'exprime pas uniquement en termes d'argent. Il y avait des listes de distribution qui permettaient de communiquer avec les 20 000 adhérents, eh bien, ces listes de distribution, à la fois des salariés, et des gens du réseau estimaient qu'il leur appartenait, qu'eux pouvaient envoyer des mails. Et donc je connais d'anciens salariés qui ont fait la promotion de leurs bouquins euh, de, à des fins personnelles avec ces listes. Et lorsqu'ils ont viré en 2010 le porte-parole national, moi je suis contre le porte-parole là parce que j'estime qu'il vaut mieux avoir une parole qui nous porte plutôt que de croire qu'on va porter une parole. Mais de toute façon, ils ont viré scandaleusement Stéphane Lhomme en 2010. et quand ils ont fait ça de manière illégale, vu qu'ils ont aussi débouté l'ensemble du conseil d'administration, alors qu'il devait être renouvelé par tiers euh, à chaque fois, eh bien, quand Stéphane Lomme a utilisé les listes de distribution pour avertir du scandale, ils ont porté plainte contre lui. Et donc, méfions-nous, euh, le pouvoir ce n'est pas que l'argent, c'est la concentration, c'est le fait même à un moment de dire « je porte une parole, je porte la parole des autres, les choses passent par moi ». Et c'est pour ça, quand Pierre m'a appelé, il m'a dit « est-ce que je peux venir avec le collectif d'avise euh, Je lui ai dit « mais Pierre, c'est radio, Anarchiste diffusée à république. le simple fait déjà que tu me poses la question, ça me dérange ». Qu'est-ce que tu en penses, Bruno Ben, il faudrait dire non à Pierre. <rire> non, c'est pas ça. Ça, ça, ça, ça peut te déranger, mais c'est vrai que la question... Euh... Peut, peut se poser parce que euh, c'est souvent toi qui parle beaucoup mais c'est pas un reproche hein. c'est pas un reproche donc peut-être oui mais c'est pas un reproche c'est une constatation non, non, il faudrait donner un de... blâme à Pierre pour oui. poser cette question d'ailleurs parce que <rire> cette question est, est, est d'une réponse très évidente n'est-ce pas Pierre bah, elle n'est pas évidente parce que justement que, comment on fait pour rentrer dans un groupe c'est ça qui est passionnant aussi soit, si, sympathique soit-il moi, si j'avais une telle réticence à adhérer au Davis ou n'importe quoi, c'est pas non plus parce que je suis Ce C'est pas ça l'histoire. Qu c'est que dans le mode de fonctionnement qu'on a tous, on, on a peut-être une méfiance de l'autre. Voilà, c'est un peu légitime. C'est peut-être des peurs. Il y a l'enfant, Je ne sais pas. Hein, je ne suis pas euh, savant dans ces méthodes. Mais la question de comment on communique, comment on rentre dans un groupe, c'est pas une question neutre. Alors bon, moi, moi on peut croire que j'y rentre facilement parce que j'ai une grande gueule et parce que je fais des films, j'écris, enfin, je produis beaucoup de choses. Donc j'ai une raison d'être là parce que je produis quelque chose, des écrits et des films, donc ça me donne un prétexte, enfin dans tous les sens du terme, prétexte, enfin dans tout le, le sens du terme, mais je ne sais pas comment des gens qui n'écrivent pas qui ne font pas de films, qui n'ont pas de prétexte, comment ils font pour entrer dans le groupe. Je, je suis pas sûr que ça soit ils si ont simple. Pas les coups, ils non, ce n'est pas si simple. Mais même d'adhérer, c'est pas si simple. Tu vois tu peux plaisanter, tout oh, à fait, fait légitime de plaisanter, hein. mais il y a, y a même des groupes, pardon, pour ne pas les nommer. Euh, C'était une époque très difficile même d'adhérer au Parti Socialiste. Pour des tas de raisons, la cellule locale du Parti Socialiste n'avait absolument pas intérêt à ce que des gens adhèrent, puisque par leur système de motion. Ils risquaient de nouveaux adhérents, ils risquaient de, de, de, de voter pour une motion qui n'était pas la motion du président de séance. Donc en théorie... Et de il mettre avait... en minorité voilà. la majorité. Exactement. Donc, voilà. donc les groupes, en fait, <rire> ont on rarement intérêt à ce que des gens adhèrent. Je ne dis pas sexisme, mais j'en sais. C'est l'analyse ce que je fais. Et la question que je pose, comment on, on, on peut euh, faire rencontrer l'autre Moi, je crois que la parole est à Mac, bien sûr. La parole est à max ça c'est certain. Mais je pense que c'est en proposant des agora liés peut-être à un système de création par des films, par des écrits, c'est l'agora qui peut-être permettra d'élargir, c'est pas élargir le cercle pour élargir, je suis assez d'accord avec toi, le but n'est pas qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on soit de plus en plus forts. Le but, c'est que le système ne nous, ne nous étouffe pas, ne nous tue pas, parce que c'est une société extrêmement violente maintenant, les gens qui, qui n'ont pas compris la règle du jeu, même des cadres supérieurs, même des gens très forts, en fait, maintenant, peuvent être broyés. Et pour ne pas être broyés, c'est fondamental qu'on crée entre nous des réseaux d'amitié, de, de création, c'est ça qui nous permettra de ne pas être broyés par un système qui nous tue. Mais, encore une fois, je pense que c'est pas par des déclarations d'intention en disant, nous, on est différents. Voilà, parce que ça, c'est quand même facile à dire, et c'est pas toujours... Enfin, ça peut être vrai, les gens peuvent être sincères. Je, je pense que c'est par l'acte créatif, peut-être, d'un aliment sur des projections, et, et j'espère que c'est que c'est en créant quelque chose, enfin chose auxquelles les gens peuvent assister, que peut-être on, on, on pourra faire entrer des gens dans, dans notre résistance, enfin de ne pas se faire broyer. Quoi. Et que, par rapport à ça. Tu, tu, parce que là moi, oui, on parle du vas vas-y, Pierre, tu parles. Oui, euh, alors sur le sur ce que tu dis sur, sur le sur comment, comment se retrouver dans.. Si tu n'écoutes pas, Jarin.. Non, c'est que. Non, je parle à Oui, non, non, parce qu'il est obligé de synchroniser son portable pour Muriel ouais. tout à l'heure. Parce que appeler la... quelqu'un sur la zone de Non, de... te... non c'est-à-dire que le... non. la difficulté, c'est pas, pas seulement. Si, si tu, tu parles de créateur, et, euh, et la question qui se pose euh, sur la place de la République, s'il y a une désaffection euh, apparente, c'est justement que les, les gens ne. ne, ne, ne, ne ne trouvait pas en situation d'avoir à faire quelque chose. Et donc Nuit Debout est, est, est, est un... Moi, je parle, je parle de Nuit Debout parce que euh, c'est une question que je voulais vous poser là, au, à Lille. Quelles sont vos relations avec Nuit Debout Et parce que ce que vous racontez sur le, le mode de fonctionnement, c'est un fonctionnement un peu idéal où il y a eu des difficultés pour que nous, debout, parviennent à ce, à ce, à ce lieu de fonctionnement. Et les, les, les blocages et les difficultés qu'on a sur la place, c'est justement que les gens ne, ne trouvent pas de lieu d'investissement dans les actes, pas, pas dans la parole, et pas seulement dans la parole. Parce que non, mais le, la parole euh, Oui, sauf que il, pour moi, il manque une dimension, c'est les marques tu ne parles pas avec les mains, enfin un peu, mais c'est mieux si, si tu si t'investis tu en même temps que tu parles, tu fais bouger tes mains qui servent à quelque chose, donc tu fais la cuisine, tu, tu ramasses les feuilles de platane pour en faire de, pour en faire de la taisane, et tu euh, le, la, la place devient une usine à gaz, et on n'est pas tout à fait arrivé à ça. Alors, nous, maintenant, on, euh, euh, moi, je parle aussi comme euh, galeriste. On a une galerie d'art, c'est-à-dire en bois de ficelle, terminé un trou de ouais. qui, est, qui prend une, dans l'activité au Oui, mais moi, moi, je pense que ce qui s'est passé avec les, les Nuits Debout, parce que moi, j'étais, euh, comme, comme disait Pierre, euh, très réticent, et je, je le suis resté, et, et je pense que le temps m'a donné raison, parce que j'ai vu qu'il y avait des professionnels de la politique qui, dès le début ont même initié ce que j'appelle moi l'after manifestation, ils ont inventé le concept de l'after manif, et c'est des professionnels, ce sont des gens qui savent très bien récupérer le débat, la parole et ça s'est transformé en un forum électoraliste pour aboutir ben, aux déchéances pestilentielles et aux élections législatives qui ont suivi donc justement à la négation même de ce qu'aurait dû être un, un mouvement par la base et que des gens se soient dès le début bercés de l'illusion que euh, par la rue et par les urnes, ils allaient changer le monde, c'est ça qui est grave. Et moi, je le dis aujourd'hui, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas par la, les urnes qu'on change le, le monde, c'est par les décisions que l'on prend dans sa propre vie. Et moi, j'estime que je suis révolutionnaire parce que je ne mange pas de viande, parce que je ne fume pas, euh, parce que je ne bois pas d'alcool. Et en cela, je suis réellement révolutionnaire parce que je change non seulement ma vie, mais je change aussi les vies autour de moi, parce que quand on arrête de manger de la viande, eh c'est aussi le système des abattoirs, c'est aussi le rapport d'une espèce animale par rapport aux autres espèces animales qui s'arrange le droit de, de, de manger le gallinacé, de manger le bovidé, de, de c'est-à-dire que l'homme et son spécisme, il faut vraiment l'étudier pour ce qu'il est. C'est-à-dire que si on ne se pose pas la question ce que l'on est, ce que l'on fait, eh bien, on ne peut pas se poser les questions, euh, je dirais, qui sont, entre guillemets, secondaires. Il faut attaquer les choses à la fondation, à la racine. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la racine. Et moi, j'ai entendu sur France Info, que j'appelle personnellement France Intox, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, qui disait euh, qu'en euh, euh, en fin de compte, euh, la situation était complètement ouverte, mais que c'était Monsieur Macron qui avait gagné, euh, le pactole, pourquoi? Parce que la jeunesse ne se bougeait pas. Et moi, je posais la question sincèrement est ce que vous pensez que Monsieur Rémi Fraisse et que Monsieur Adama Traoré euh, vont avoir un, un, un bulletin d'excuses de, de la part du député Ruffin, comme quoi ils se sont pas bougés? Euh... — Excuse-moi, là, mais c'est... pas enfin, je t'aurai la parole aussi sur toi. Mais est-ce que tu penses que c'est important qu'il y ait autour de toi des révolutionnaires ?— C'est sûr. — Bon. Et, et, et, et toi, excuse-moi, Christophe, est-ce que tu penses que... Parce que moi... Enfin, penser qu'autour de moi, je vais créer des révolutionnaires autour de moi, mais en tout cas, c'est pas mon projet. Du tout. Parce que euh, je pense que... Qu — C'est D'accord. Enfin, moi, je suis pas révolutionnaire, en tout cas. Si j'étais révolutionnaire, je serais pas ici. Euh... Enfin, c'est pas que j'ai du mépris pour le café de Jazer au radar. Mais pour moi, le militant révolutionnaire, ou alors c'est une question de langage, mais pour moi, c'est Natchaïev qui a dit Tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, et tu poses des bombes. Voilà. C'est ça. Dans un monde ultra-violent, poser des bombes, c'est être complètement dans le système. Justement, je dis aujourd'hui que les seuls révolutionnaires sont non-violents. Attends, mais c'est pas ça dont je veux parler, Oui, mais c'est important que tu l'évoques. Voilà, mais parce que moi, je sais pas si c'est important de dire qu'on va créer un groupe et qu'on va attirer des gens dans de quelque chose qui sera révolutionnaire. Moi, je, moi, je pense que c'est pas du tout mon objectif parce que ça renvoie à ce que je disais au début de la convention, à l'avant-garde du prolétariat qui va entraîner des masses. Mais je sais pas. Est-ce que tu peux commenter quelqu'un euh, cette phrase -là ouais. Ouais. Moi, je voudrais On revenir besoin de tes lumières. sur ce, ouais. Ouais. Ouais. la question que tu, que tu m'as posée sur Nuit debout à Lille, comment ça s'est passé, etc. Alors je me bien d'être un spécialiste parce que je voudrais juste faire euh, quelques. Une remarque qui me semble importante par rapport à notre collectif, c'est que quand même, et bien regarder d'où ça vient ces gens-là. Ça ne vient pas de nulle part. Euh, nous trois, on était quand même des camarades euh, de manif euh, et tous les jours, pendant le mouvement anti-CPE. Ensuite, une autre vague de nos camarades, ça a été le mouvement des indignés. C'est-à-dire que j'ai toujours, toujours pensé que les, les mouvements euh, sociaux, les mouvements de contestation, au moins avaient l'avantage que des êtres humains se rencontrent. On ne sait pas toujours si ça marche, mais au moins ça se rend compte, ça s'échange pas seulement le téléphone pour se dire je ne sais pas trop quoi, mais ça peut se voir, ça peut s'écouter, ça peut se parler, ça peut, ça peut faire des choses ensemble. Voilà, c'est pas simplement le parcours Bastille-République, euh, où à Lille aussi on a des parcours euh, préétablis euh, toujours les mêmes, etc. Et chacun défilant derrière ses petits drapeaux, euh, et puis euh, nous expliquant que c'est bien cette fois-ci, tous les drapeaux sont ensemble. On peut dégager ça. Donc en effet, euh, Derrière le collectif David, il y a, euh, il y a quand même une, je dirais un feuilleté de, de l'historique des mouvements euh, en France. Voilà. Les gens se sont rencontrés. Et donc, on a souhaité aussi ne pas se perdre de vue. Il ne faut pas se perdre de vue. Voilà. Je crois le collectif est tellement moyen ne pas se perdre de vue. Ensuite. On est petit effectif, c'est très important par rapport à l'agora. Ce n'est pas une usine à gaz, on n'est pas 500, on n'est pas 1000, on n'a surtout pas envie de l'être. Et donc, comme ça, il n'y aura pas le shogun, le chef, la ligne du chef, le CA, débarquer le CA, le porte-parole de mon cul sur la planète, tout ça. Tous ces problèmes euh, sont évacués d'entrée de jeu. Ça ne marcherait pas, ça se disloquerait parce que ça, ça nous ennuierait. Voilà. On ne veut pas s'ennuyer. L'idée, voilà. c'est de continuer de faire des choses, de la radio, des dessins, des films, se bouger, se rencontrer, etc. Mais ne pas s'ennuyer. Parce qu'en effet, le problème du militantisme, entre guillemets, c'est quand, quand ça devient très ennuyeux et on devient presque un professionnel du militantisme. Voilà, il y, y en a qui deviennent des professionnels. Et ça, c'est très ennuyeux. Alors, pour Nuit debout à Lille, c'est que, entre guillemets, le phénomène Nuit debout, moi, je ne suis pas venu à Paris. J'ai des amis qui sont venus, donc j'aime bien poser des questions à des gens que je connais comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vu, etc. Euh, à Lille, c'était plutôt. Euh, L'île est assez proche de Paris, donc forcément les Lillois les, avaient tendance à aller sur Paris. Donc en quelque sorte, euh, Nuit Debout reste, me semble-t-il, un phénomène entre guillemets plutôt parisien hein, dans, dans, son, dans son ampleur. Et puis, euh, on en parlait tout à l'heure avec Cécile qui était, qui était à Paris, qui était beaucoup plus souvent. Euh, trois remarques, si je peux vous dire, sur Nuit Debout. Premièrement, se poser la question... Euh, de la journée c'est pas la nuit et la nuit qu'est-ce qui se passe quand il y a des filles qui font le ménage pour ramasser les verres brisés que d'autres viennent uniquement pour foutre le feu, c'est quand même une question qui mérite d'être posée, c'est-à-dire que là de quoi on parle, voilà. Deuxièmement, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, d'un seul coup, il n'y a plus rien parce qu'il y a les grandes vacances? On connaît ça aussi, euh, souvent. Euh, les grèves s'arrêtent euh, le 15 juin, hein, c'est pas la première fois. Donc, euh, coup de sifflet, tout le monde part en vacances. Bah, si tout le monde part en vacances et que tout va bien, madame la marquise, puisque tout le monde part en vacances, donc il n'y a plus de révolution, enfin, c'est même... les vacances. Il n'y a, a, même... a pas de révolution puisque c'est les vacances. Non, mais il y a quand même de dire. Qu malgré les vacances. Voilà, non, mais tu vois, Mais euh, c'était euh, euh, mai 68, c'était pas août 68. Hein. C'est mai 68, c'est pas août 68, etc. Mouvement anticipé, coup de ouais, sifflet. Exactement. Bon, donc il y a un problème qui m'a toujours semblé. Enfin, Le pour être transgré... Le calendrier. Voilà, il y a comme un calendrier. Donc il y a euh, l'épuisement la journée, c'est pas la nuit. Euh, la question de la violence, hein, euh, de gros débat sur la violence, de l'alcoolisme, euh, c'est-à-dire il euh, y a des gens, euh, ils viennent boire à coup, ils viennent euh, discuter, euh, rencontrer des gens, ils viennent euh, foutre le feu, enfin j'en sais rien, je ne porte pas de jugement, hein, je... on a le droit de poser des questions, on a encore le droit de poser des questions sans cette euh, voilà, et puis aussi, ah, quand même, je l'ai vu pour les indignés, d'un seul coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'il y a une élection qui se profile, les législatives ou la présidentielle, euh, dans ce genre de mouvement, il y a ceux qui ont une petite idée derrière la tête, c'est-à-dire euh, on rame pour un candidat, euh, candidat machin ou tartamole, euh, etc. Et donc forcément, euh, c'est pas pareil si on vient là pour faire du repérage et euh, demander aux gens de faire la claque et le, bu le, bu le bulletin de vote. Ou voilà, Donc ça, c est, c est, ça fait partie de, des grilles d'analyse qu'on devrait commencer à avoir par rapport au mouvement. C'est quoi un mouvement qui s'arrête pendant les grandes vacances, c'est quoi un mouvement la journée et la nuit C'est quoi un mouvement euh, qui s'arrête vite parce qu'il euh, y a les présidentielles, la présidentielle, la mer des batailles, donc c'est très sérieux. Et que là, à un moment donné, euh, attention, il y a des gens qui vont être élus, il y a des gens qui ont des programmes, etc. Voilà. Et, et qu'est-ce qu'en pense, Pierre enfin, Voilà. Parce que Pierre, enfin, peut-être était tu étais plus dans une ligne. Euh, Peut-être... Euh... Enfin, je ne dis rien, c'est pas gentil. Voilà, je te donne la parole. Je ne oui, vais pas si commenter pas à ta non, Si tu veux voilà. parler Non, non, je, je me te permettrai de Je te, te, te rends le micro. En... Alors, euh, d'abord, Roger, tu dis que les professionnels ont pris la place des amateurs, c'est faux Non, euh, non c'est des amateurs, euh, bon. amateurs hein. bon. J'ai dit, il y, y a des professionnels de la politique qui ont infiltré le mouvement oh, du ils... debout. Oui, alors, ils ont été désinfiltrés, hein, les professionnels. Moi, je ne les vois plus. Non, ils sont à l'Assemblée pour Ruffin, par exemple euh, je te parle de la place de la République, je ne te parle pas des, des, de ce qui se passe ailleurs. Sûr, place, Lui il, est, debout. il est bienvenue place de la République, profiter son documentaire, merci patron, alors... faire sa campagne. Voilà. Il était même à l'initiation de la prise de la place. Bien sûr, bien sûr, non. avec Xavier non, non, Renou, non, ça, Ils une ont été à l'initiative hein. même, parce que Xavier Renou, à travers ce mouvement désobéissant, a vendu je des t-shirts et a vendu des, oui, oui, et a vendu des badges sans rien demander à personne et le pognon est rentré non, dans non, le non, mouvement on, les désobéissants. Non, on non mais, tout, tout, le fil, non, non, mais de on parlait truc. tout à l'heure, on parlait de fric, mais c'est important de parler de ça. C'est important de parler des gens qui ont qui ont fait euh, bombance que j'appellerais les, prof les profiteurs de, de, de, des Nuits Debout. Oui mais, ouais, mais c'est dommage de ne pas laisser parler Pierre. Non mais je vais lui redonne de... le micro voilà, tout de suite. On parle... Voilà, on parlait philosophie, on n'est pas là. Mais interrogé. Oui, interrogé, mais tu as, t as raison. Moi je préfère mais parler philosophie non, plutôt euh... que parler d'attaquer machin. Même si Ruffin est un gros con, je le confirme. Oh, mais c'est pas le propos, on est là pour essayer de réfléchir. Ouais, oui, alors moi, sur tout ce qui concerne nuit Debout, depuis ce que j'ai entendu compris avec toi, c'est tout faux. Euh, alors, je vous donne, je vous donne pourquoi c'est faux, Le, les grandes vacances c'est faux, il y a une équipe qui est partie, oui, ils sont ils sont partis en disant on part en vacances, on se retrouve au mois de septembre, l'ennuyeux c'est qu'il y a un groupe de, de rigolos qui sont restés au mois d'août, et donc quand les gens qui étaient partis en vacances sont revenus de vacances, ils ont, ont décrété qu'il y avait eu un putsch au mois d'août, c'est bizarre les putsch du mois d'août sauf qu'ils ont, ils ont, ils avaient perdu les commandes. Et donc, euh, donc ça, si tu veux, c'est un, un point que je ne suis pas le seul à défendre, puisque moi, je pratique euh, lui debout, j'étais euh, parmi les gens du mois d'août, et, et donc, il euh, y, eu, euh, y a eu une équipe qui a disparu. Alors, le film, l'Assemblée, par contre, raconte euh, le pouvoir de cette équipe. Qui, que, qui... Que, que de cette équipe d'ailleurs. De, que de cette voilà. oui. C'est le film officiel c est, c est de l'équipe que... dirigeante qui, était, qui est partie en vacances. Voilà, ah. et, que, ouais. et que donc ce film a tout faux. Alors, on demande à Otero de, de venir le projeter sur la place. Elle veut. Elle veut... Roger, tu veux parler Non, non, non, mais attends. Alors, fait... j'ai ouais. pas fini. Non, mais dis sur Otero, donc tu lui as proposé de passer le film, elle ne veut pas venir le passer je sur vais, la place. Quoi. Non, Otero, moi, oui, t'as raison, ouais, bien sûr. J'ai essayé poser de lui poser deux questions, mais je me suis tiré dès le début. <rire> mais j'ai vu, vu le, le film. Hein. Alors, ensuite, pour ce qui est de, de, de, de la pêche aux élections. Si vous ouais. voulez, il y, y, y a des gens qui n'ont jamais parlé des élections. Notre, notre position pour ce qui est des élections. C'est quoi ce Bon, vas-y, continue, on s'en fout. Pour fout, ce qui est une on en a vu d'autres. Moi, moi, moi, je vous dis... Euh, on, en on en a vu d'autres avec Jukin. Vas-y, continue. Je vous dis ce qu'on qu a pratiqué. On, est, on a demandé, on a dit, on va aller voir Mélenchon. 40 Mélenchon, rue de Dunkerque. Euh, on a trouvé leur le adresse, c'était écrit sur une étiquette électronique. On a sonné, bonjour, c'est nuit debout, on voudrait, on voudrait causer avec vous euh, pas, euh, désolé, nous sommes occupés, parce que nous préparons les élections. Alors, euh, nous travaillons, on répond, mais bien sûr, nous aussi, nous travaillons. Alors, euh, ben, on va descendre. Ils sont descendus, ils ont trouvé la porte. Donc, la discussion a eu lieu, la porte est ouverte. Moi, moi j'avais la tentation de foutre le pied dans la porte, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, re, donc euh, contact Mélenchon, euh, ils acceptent de discuter, mais pas de nous laisser entrer dans l'immeuble. Euh, euh, discussion avec le PC, on a, on, la fédération de Paris nous dit on va vous rappeler, on attend toujours qu'ils nous rappellent. Donc, on a des contacts avec des cellules de Paris et, on a, et donc on est allé dans une région de cellules, on n'était que deux, mais on y était. Donc, à, on va, ils vont nous réinviter donc moi ma proposition pour la cellule de la guerre c'est de dire votre prochaine réunion vous la faites place de la république donc si vous voulez, alors d'autre part pour ce qui est des questions d'argent, d'organisation euh, c'est vrai qu'il y a un problème mais le, le problème il, est, il y a eu beaucoup de pognon au début de la Nuit Debout et il y a des gens qui se sont retrouvés avec des caisses pleines il suffisait de mettre quelques caisses en carton et, ça, et les billets tombaient dedans et, ça, et, et des milliers d'euros qui, qui sont arrivés donc euh, après ça, il y a eu un conflit du, du pognon, mais, euh, mais le conflit actuel, il n'est pas là. Il est pire que ça. C'est que l'équipe qui a démarré a, a fabriqué le, le site. Donc maintenant, ils ont les commandes du site et, et, et on ne peut pas y entrer. Donc nous, on ne se bat plus avec... Ils jouent dans leur coin. Non, ils ont fait une OPA. Non, ils n'ont pas fait l'OPA. Parce que ce n'est pas, pas, pas possible. Non, parce que nous, on continue. C'est ça que tu ne comprends pas. Nous, on continue. Ils n'ont qu'à faire les OPA. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il y a de plus en plus de groupuscules. Il y a plus en plus... On s'en fout. fout des OPA. C'est ça que tu ne comprends pas. Ruffin et la clique, ils font leur de faire. On s'en bon, ces gens-là n'existent pas et c'est tu... une, une erreur de parler d'eux. C'est une erreur de parler d'eux. Ces gens n'existent pas, en fait. Ce sont des fantômes. Et, et nous, on fera de toute façon ce qu'on a à faire. C'est ça qui est beau, bon. tu vois. Et pourquoi monsieur sort tout le temps vers pipi, C'est quoi ce <rire> bordel ben, on, ouais, on a déjà... fait ça avec Julien je, je vais faire sangloter la gamine. Excuse-moi. Je vais étrangler le concombre. Que veux-tu que je te dise autre — Mais il y a un point de friction qui est bien pire que tout ça. C'est le, le conflit que j'ai avec mes rêves depuis 5, 4 ans. Ah oui, alors ça. Tu peux en parler ?— Ça consiste en quoi ?— Ah bah ben, moi, je le dis très simplement. Ça consiste que moi, je pense que je ne suis pas au gouvernement. Je, ne suis, je suis un homme, entre guillemets, qui prône l'agora. Donc mon devoir est de parler à tout le monde aux policiers, aux fascistes, à tout le monde. Par contre, je ne veux pas organiser quelque chose avec l'extrême droite. Je ne veux pas être, faire rien avec eux. Je veux bien parler à titre privé à des gens qui, qui me disent extrême droite. Je, je suis d'ailleurs honnêtement efficace pour les déstabiliser, parce qu'en gros, je leur dis que leur machin d'extrême droite, euh, ils vont se faire avoir, c'est-à-dire on va leur dire d'aller coller l'affiche, ils vont aller coller les affiches gratuitement, et après, ils ne seront pas candidats, ils seront virés, parce qu'ils ne pourront pas envoyer l'ascenseur. Et le seul point, le point, le point par contre, c'est pas parce que je parle à tout le monde, je ne veux pas faire des projections associées avec une personne d'extrême droite parce que je n'ai pas à travailler avec eux. Voilà. C'est le seul conflit. Hein. Moi, je crois qu'analytiquement, en fait, il y a un conflit d'amour entre vous. Ah oui, c'est sûr. Oui. Non, non, mais ça, je l'ai vu dès le départ. Ah bon c'est un problème de couple. Et, et, et, et, moi, et moi et Roger aussi, ou non ou... Ah, Et moi Ça se peut, vous formez un, un ménage à plusieurs. D'accord, vous... oui. Non. En fait, il faut déménager. C'est très bon pour tes fabricants que tu déménages et que tu files un bon coton. Euh... Justement, moi, moi ce que je crois, c'est que quand tu parles de de, de, de la droite, moi je ne parle plus ni de droite ni de gauche, parce que j'ai entendu sur France Info, que j'appelle France Intox, quelqu'un qui a qualifié Mélenchon de leader de la gauche de la gauche. Alors déjà, à gauche de la gauche, je me demande comment il peut y avoir des leaders, ça c'est la première question que je me pose, mais surtout c'est un type extrêmement rétrograde. Et donc moi je vois des progressistes et des rétrogrades. Et aujourd'hui, si on s'interroge réellement, Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un peu plus de partage du travail Ce sont les 35 heures, et donc aujourd'hui, si on doit être pour quelque chose, c'est pour les 20 heures. Mais moi, comme je suis pour l'abolition du salariat, parce que je pense que le salariat est, est, est fait partie justement des fondations de notre société, et que c'est une forme d'esclavage où moi, en tant que citoyen, je signe un contrat avec monsieur ou monsieur Bruno Colliot et je lui dis, voilà, pendant 8 heures par jour, tu peux. je suis ton subordonné, donc, c'est pour ça que je, je prône l'insubordination non-violente active. C'est que aujourd'hui, il y a des gens qui te disent « soyez insoumis ». Ils sont complètement soumis au système, soumis à la Ve République. Ils en participent, ils y participent. Et en plus, ils font en sorte, hypocritement, de te dire « toi, va te faire matraquer pour me permettre, à moi et à mes amis, d'avoir accès aux ordres de la République ». Et donc, c'est pour ça que moi, je dis aux gens « méfiez-vous ». Nous, par exemple, L'anniversaire de Rémi Fraisse, on l'a fait en face du mur de la paix et de l'école militaire. On n'a pas voulu être face de la République, parce qu'on savait justement qu'il y avait des gens qui tournaient autour de, de l'instrumentalisation de la mort de Rémi Fraisse, qui sont des proches d'Europe Écologie Les Verts, des proches de, de, de, de tout ça. Des gens qui me dégoûtent, parce que la réalité de la mort de Rémi Fraisse, c'est justement le fait qu'il y avait un conflit entre le Parti enfin, Socialiste et l'Europe Écologie Les Verts. Voilà. Tu vous, tu vous appelles le Oui. Mais Roger, déjà, quand on leur dit « Sois insoumis. Tu te soumets à celui qui dit soit Exactement, oui. Il y a, il y a une soumission à l'insoumission. En fait, de... il y a... Je ne sais pas, c'est contradictoire, mais bon... Euh, on... Laissons ces gens-là ces gens nous expliquer. Oui, laissons les morts enterrer les morts. Là, on va essayer de, de, de communiquer avec Muriel pététin sur la ZAD de Laurent sainte marie Voilà. Euh, on on s'arrête à 21h30 et justement, comme on a nos amis de Lille, ça pourrait être bien d'avoir un, un petit dialogue. Donc. Euh, euh, justement tu parlais de l'abolition du salariat ah, les ZAD c'est pas justement un exemple concret de ce que tu disais alors les, les, les, les ZAD les, les ZAD justement c'est avant les nuits debout après les nuits debout les, les ZAD justement ce mouvement pour moi il porte quelque chose d'extrêmement intéressant parce que chacune est autonome il n'y a pas une centralisation il n'y a, a pas un mouvement ZADiste national ou régionales. Ce sont des initiatives locales et il faut bien voir qu'au niveau du militantisme, notamment anti-nucléaire, les seules victoires qui ont été remportées, ce sont des gens qui se sont organisés localement, euh, qui ne se sont pas présentés comme des fédérations et qui, justement, ont eu la force du terrain. Et moi, ce que je trouve intéressant de Davis, c'est pour ça qu'il faut dire, vous êtes à Lille, et eh bien, il faut qu'il y ait autant de Davis. Pas, pas que, mais... Et voilà, et donc justement c'est d'essaimer et chacun dans son autonomie, comme, comme une vraie résistance où, où il, y a des, il y a des réseaux locaux qui, sont, qui peuvent avoir des connexions. Qu'est-ce qu'on qu qu ah, dit, euh, répondeur de Muriel Ah bon bah Muriel, on essaye de te joindre au numéro que tu m'as donné et puis on, on tombe sur un répondeur, bah, euh, essaie de nous rappeler euh, en rappelant le numéro de Pierre que tu verras indiqué, euh, voilà. Bon ben, bah, donc je vais vous repasser la parole. Je, je reprends, à. à bah, il y avait l'idée, euh, tout à l'heure, Pierre disait euh, sur la question de, euh, des agoras où on parle, évidemment les paroles sont des actes surtout dans certaines circonstances et en même temps à un moment on a besoin de se servir de ses mains et ça je pense que pour ça, bah, les actes c'est un bel exemple, c'est à dire qu'à la fois c'est des agoras et c'est des agoras où euh, ben il voilà, faut tout le temps bricoler en fait et j'aime bien ce côté bricolage, on bricole, on bricole et, euh, et ça pour moi c'est vachement important en effet de pouvoir toujours euh, être capable d'associer euh, les mains avec euh, la bouche et la langue. C'est un truc qui, qui fonctionne bien, c'est un cercle vertueux, ça, ça se nourrit mutuellement et que, euh, en effet, on peut, euh, et même s'il est hors de question de, de, de donner moins de valeur aux paroles, euh, et bien le fait de poser des actes avec des mains, euh, et ça, ça permet de, de créer autrement, d'insuffler autrement du sens et à ce qu'on est en train de faire et à ce qu'on fait ensemble surtout et qu'est-ce que moi je fous là ça, ça me semble un truc vachement important de, de, de penser ce truc là et je pense que les ads ça en est une belle traduction concrète il y avait autre chose c'est sur cette question justement de alors le pc, les insoumis etc moi à un moment j'ai plus envie d'en parler c'est des fantômes c'est des fantômes et ils m'emmerdent, ça m'emmerde d'en parler, ça m'emmerde que ça prenne tellement de temps dans nos discussions, de manière générale, euh, que ce soit entre copains, euh, que ce soit pour regarder euh, euh, je sais pas quoi, le dernier résultat à la télé, ou que ce soit juste euh, pour en parler simplement, j'ai l'impression de perdre du temps, et je m'ennuie. Alors si on veut plus s'ennuyer, quand on est militant, euh, et, et pas même peu importe, eh ben, arrêtons de parler d'eux, faisons ce qu'on a à faire, et puis euh, disons ce qu'on a à dire, et puis, et puis merde qu'on les laisse euh, se démerder et que leur monde s'écroule puisqu'il tient que parce qu'on les regarde il va s'écrouler il... d'ailleurs euh, oui. je suis d'accord avec toi même j'irai même plus loin souvent les débats qu'il y a entre politiques pas seulement les insoumis mais les autres sont très ennuyeux. parce que tout le monde promet tout monde te promet, euh, mais le monde promet le paradis fantômes, ça. oui oui pas mais justement vois, je, je, fantômes, je rejoins, je rejoins ce qu'il dit et malheureusement, malheureusement bah, on est obligé, nous, d'agir comme on fait, c'est-à-dire d'avoir autre chose à part, de nous occuper avec autre chose, d'avoir d'autres idées, mais bon, bah, on ne nous écoutera pas, quoi. Enfin, on nous écoutera, mais je veux dire, ceux qui nous écouteront, je veux dire, on n'est pas... On n'est pas comme ces fantômes, voilà. Mais, mais justement, euh, justement, c'est parce qu'on est dans la vie qu'on n'est pas des fantômes, qu'on existe. Oui. D'ailleurs, au niveau historique, et personne ne pourra me comprendre là-dessus, parce que ça fait historique, et c'est un exemple volontairement provocateur que je donne souvent, il est clair qu'au début, les gens très organisés qui voulaient pas être des fantômes, qui voulaient organiser le monde, qui avaient un discours tout fait, qui savaient ce qu'il fallait faire, qui savaient comment on aurait le bonheur de l'humanité, ils étaient en 1912 à Paris, ils étaient 12 dans un bistrot, mmh. dont un flic. Voilà, enfin, Pierre, tu peux témoigner. Hein, tu vois de, de qui je parle. Bon, c'est Denis et Sacrileg. Ils étaient dix dans un bistrot du 14e. Rue guerre, parlons Rue guerre là où tu habites et bon, il n'existait pas donc c'est bien la preuve, c'est un contre-exemple bien sûr, ça peut être suis Choupereux mais c'est bien la preuve que que ceux qui sont nombreux ce que tu vois n'est pas ce que tu vois justement, et ce que tu entends n'est pas ce que tu entends et quand tu dis qu'on ne sera pas entendu t'en sais rien, parce que les gens qui passent à la télé et qu'on voit partout, en fait on les entend pas on les écoute, on les entend pas ou alors c'est le contraire, je sais pas attention, je pas dit qu'on ne nous entendait pas certains vont être d'accord avec nous mais d'autres, euh, une fois, j'ai écrit là-dessus et il y en a un, il m'a écrit euh, des, des trucs cons. Il m'a dit, ça m'étonne qu'un type comme toi euh, pense, pense comme ça parce que les gens, il euh, y a des gens qui ne se rendent pas compte que quand tu écris, tu écris parfois selon tes sentiments, en fait. Pardon. Moi, je, je voulais dire quelque chose de concret. Pour ceux qui nous écoutent, c'est que dans, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une expression qui, qui qualifiait la, la résistance, on appelait ça l'armée des ombres. Voilà. Alors, euh, moi, je ne suis pas une ombre, les gens autour de moi, ce n'est pas de l'ombre, personne ne se fait de l'ombre et euh, on s'en fout. Les gens, on s'en fout. Mais euh, pour être concret, quand je me déplace en France, et je tire les noms parce qu'il faut être discret, que ce soit à Lille, à Paris, à Marseille ou ailleurs, ou en Europe, au Portugal, en Grèce, etc., je rencontre des, des vrais camarades, c'est-à-dire des gens, pas des camarades avec le titre. Euh, on s'héberge, on gère la bouffe, euh, on discute, on échange des infos, on échange des bouquins, on échange des expériences, chacun a son histoire, politique, du cru, etc. Donc on, voilà, on n'est pas, euh, pas, pas si borné, si je puis dire et que euh, les autres sont sous la lumière. C'est vrai que comme on les voit à la télé, ils ont les radios officielles, ils sont élus de ceci ou de cela, on, on a l'impression que, Mais en effet, c'est une mascarade, et en plus même une mascarade en termes de représentation démographique, parce que quand même pas scleré. Déjà, on a la moitié de nos camarades euh, concitoyens qui ont disparu euh, des dernières élections, hein, la moitié qui ne sont plus là. Bon, alors, euh, c'est des zombies, des zombies, Non, ils ne sont plus là, ils ne votent même plus. En plus, oui, moi, Macron oui. ne représente que 12% des électeurs oui, oui. inscrits, hein, voilà, donc euh, c'est du léger. Oui, oui, oui. Voilà, c'est du léger. Donc, euh, c'est une mascarade, simplement comme ils ont euh, euh, la force euh, les médias, euh, les sondages euh, qui appartiennent à leurs camarades et la loi du chiffre sans arrêt euh, 55% ceci, 60% ceci, etc. Euh, ils ont l'illusion, l'artefact du réel. Mais nous on est très réel, hein. là on est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ben, voilà, euh, et, puis en plus, on... et tous les autres qu'on connaît, parce que chacun connaît euh, des amis, des camarades, etc. qu'importe le terme, un peu à droite à gauche, donc euh, on existe, on n'est pas largué dans la nature. En plus, moi voilà, je trouve que, je tout... que Macron il a appelé son chien Nemo, parce que moi c'est Roger Nemo. Et... <rire> Et, euh, et effectivement je suis solidaire du chien de Macron qui se met à pisser dans l'Elysée c'est à dire que moi, moi j'estime qu'on n'a pas besoin de président de la république vu que théoriquement la république est un royaume où le peuple est souverain alors je vois pas comment logiquement il peut y avoir quelqu'un qui préside un royaume où il y a un souverain. Ça, il faut m'expliquer. Donc, je saisis le Conseil constitutionnel de ce problème de logique pure. Après, les préfets, les reliquats de l'Empire, je m'en bats les glaouis, parce que c'est nul et non avenu. Ces gens-là, ils ont le droit de vie et de mort en France. Ils ne sont même pas élus. Ils sont nommés directement par le pantin président de la République. Ensuite, les sénateurs, renouvelés par tiers tous les trois ans, euh, rien à foutre aussi. Donc, créer des pouvoirs locaux, c'est nous donc, il n'y a même pas besoin de d'imaginer de, un pouvoir national. C'est-à-dire que cette idée même de croire qu'une cinquantaine de personnes, à un endroit, euh, vont pouvoir gérer les affaires de plusieurs dizaines de millions de personnes, est une aberration euh, totale. C'est totalement aberrant. Donc, c'est à nous de réimaginer les fonctionnements. Et moi, de plus en plus, je pense à un fonctionnement fractal. C'est-à-dire, dans la nature, la nature est étonnante, c'est qu'elle arrive à organiser globalement, c'est-à-dire même les galaxies et tout ça, à partir de lois extrêmement locales. Et nous, on doit imaginer, nous l'espèce humaine, une espèce sur 1,8 million d'autres espèces terrestres, on doit imaginer des systèmes qui soient proches des fonctionnements naturels. Et donc, on doit imaginer non plus de créer des lois internationales, on s'en fout, les nations doivent disparaître, tout ça doit disparaître, les frontières doivent disparaître, donc si on s'organise, il faut créer des lois Locales, mais qui, en s'organisant localement, vont auto-structurer globalement si vous le monde. Les lois. Si vous oui, les lois. alors. Est-ce qu'il faut des lois Oui. Est-ce qu'il faut une loi Oui, bien sûr. Moi, je suis pour le jeu de loi, à la rigueur. Mais alors, la loi J'ai beaucoup de, de mal. Loi, pourquoi Parce ouais. que s'il n'y avait pas de loi dans la nature, ouais. eh bien, y il aurait, y aurait pas toutes ces organisations merveilleuses, les molécules, les êtres vivants. Il n'y a rien d'organisé, justement. Si, ça, mais bien si, bien si bien mais bien si. Bien mais non, mais non. Je voulais dire une chose. Mais pardonne-moi. Euh, aussi Macron il a copié sur moi ah oui. parce qu'il a dit qu'il était jupitérien alors que je l'étais avant lui. Ah ben c'est dégueulasse. Moi, moi je pense qu'il faut qu'il paye des droits mon ami Bruno Coelho. Euh, Ce mec là non, est non, un non, usurpateur. Pas moi, à Radio Radar. Un radio radar. Donc on, on aimerait euh, qu'il nous envoie un petit chèque de plusieurs millions d'euros parce qu'on voilà. on a besoin voilà. de développer plein de radars partout. Voilà. Avec quelques mots. Il faut, moi, je pense que plus on dit de bêtises, plus on a de chances de dire quelque chose d'intelligent. Et donc, c'est ma philosophie, ça peut peut-être paraître chadoc, mais plus on dit de bêtises, plus on va dire quelque chose d'extrêmement profond. Et personnellement, cette auto-censure permanente de se dire est-ce que ce que je vais dire euh, va correspondre à quelque chose d'intelligent et qui doit être dit, ça aussi, c'est quelque chose à complètement casser. Il faut se remettre à délirer profondément sur tout ce qui nous est présenté comme du raisonnable parce qu'il faut bien voir que oui, le, le monde horrible et abominable dans lequel on vit le est, est, est raisonné est par des lois gens lois est... raisonnables et notamment les armes thermonucléaires, ce sont des gens raisonnables et je peux vous dire que pour fabriquer ces abominations qui sont capables de cotériser, de, de brûler des populations civiles et de polluer pour des millénaires des territoires et on a mis des mecs qui, qui sont des grands scientifiques, des grands techniciens tout ça nécessite beaucoup de raisons, beaucoup de préméditation et c'est pour ça que c'est d'autant plus abominable. Je, je propose de raisonner, c'est-à-dire entrer en résonance, Voilà, et qu'on abandonne la raison et son culte surtout. C'est euh, « raisonnons euh, » au sens euh, « résonance ». Et, et ça m'amène justement à autre chose, c'était sur la question de être révolutionnaire que vous posiez tout à l'heure. Et en fait, bon, après je sais qu'il y a encore des gens pour y croire, mais ça c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est que, bon, les, la loi de l'histoire et de un accomplissement qui ira de toute façon vers la dictature du prolétariat, etc. Et tous ces, ces, ces grands discours qui ont pu définir ce que c'était qu'être révolutionnaire étant tombés, j'ai envie de dire avant même le mur de Berlin, pour ma part, c'est ce que je pense, eh bien, euh, du coup, se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être révolutionnaire et comment on redéfinit être, euh, et sans, sans apporter justement une définition définitive, au contraire, c'est quelque chose à toujours, euh, qui sera une, déjà une, une pensée permanente et en mouvement, mais euh, sur cette question de, de, du révolutionnaire, il y a quand même une chose où très souvent on a acculé, accusé ceux qui le disaient d'être des petits bourgeois, et je trouve que ça a été une manière vraiment dégueulasse, d'évincer de, de, une question fondamentale c'est que en effet je pense que euh, pour être révolutionnaire on ne peut pas faire l'économie non plus de la question de sa révolution intime et donc de sa, dans sa vie à soi concrètement et, et là où je trouve qu'il y a l'articulation très belle avec justement une dimension collective parce que je n'ai pas non plus l'intention de me faire ma petite révolution tout seul dans mon coin dans ma grotte, c'est que euh, là il y a une notion fondamentale et une pratique quotidienne qui est l'amitié et ça je pense que ça c'est un truc fondamental et ça c'est au cœur du collectif David, je, je rebondis comme ça, voilà, je reviens là-dessus, parce que euh, ce collectif euh, euh, repose fondamentalement sur euh, créer, inventer euh, no, nos amitiés. Voilà. Le problème c'est que je suis d'accord avec toi sur le concept révolutionnaire, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui tout le monde, il y a des gens qui veulent se croire révolutionnaires et d'autres qui traitent révolutionnaire à d'autres, mais ils ne savent pas ce que c'est que la révolution. Parce que la révolution, comme disait notre ami Roger, c'est nous qui devons changer. Avant de changer nous à changer les le monde autres, oui. Avant de changer les autres. On ne doit pas et, changer voilà. les autres, surtout mais, pas les autres changeront Tout de l'établi. Moi je crois que Jésus, Jésus est un grand révolutionnaire oui. parce que quand il a quitté les apôtres il leur a dit qu'une seule chose et c'est la seule parole qu'il faudrait retenir de lui il l'a dit mes amis il a dit mes amis. Bah, et, je et, je et, et, et, et tous les abrutis, je je bon je je mais, mais, mais alors, eh bien, bien, bien peut-être que c c pas... c aussi, je. Peut-être que. Mais peut-être. c'est un acte, c'est pas une. Eh bien, par rapport à ça, moi, je dirais qu'il y a mon ami Eric Pététain, là, qui est dans la galère la plus totale, parce qu'il va à nouveau être en procès à la fin de ce mois, à Pau, et il risque jusqu'à deux ans de prison par rapport à des travaux d'intérêt général qui n'ont pas été effectués. Et donc j'attends d'avoir toutes les données pour réécrire un, un, un petit article. Et on s'en fout qu'il soit 31, Pierre C'est-à-dire que le format 20h30, 21h30, à chaque fois ça déborde, parce que tu sais très bien que le désordre est, est en fin de compte, le, le, le père de l'ordre. C'est-à-dire que, en fin de compte, l'ordre est un sous-ensemble du désordre. Chaos et cosmos. Oui, alors non, mais ce que tu racontes, c'est Prigogine, Je, je, je, je si mon petit vélo, c'est pas mon vélo, c'est qu'Edgar Morin a pompé, euh, a pompé euh, les théories du, du chaos chez M. Prigogine, et qui a pompé d'ailleurs chez M. Bénard. Alors donc ça veut dire, si tu veux que les lois de la nature, c est, c est, c est, ça existe les lois de la nature, ce sont les lois de les lois de brigogénienne. Je ne vais, je, je vais pas les, les, les dire ce soir. Je ne vais pas raconter ce que c'est ce soir, c'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. On peut en parler de tout ce que, tant que vous voudrez. Mais Je voudrais euh, dire un mot à propos de, du nom de Nuit Debout. Si Nuit, de, si Nuit Debout s'est appelé Nuit Debout, c'est parce que y a une, y a la bataille initiale a été gagnée contre la police <rire> Euh, grâce au SDF. Et les SDF ils étaient dans la nuit, ils, ils, vivaient, ils vivaient plus la nuit que le jour et c'est-à-dire s'ils n'avaient pas été capables de vivre la nuit, ils, euh, ils, auraient, pas été, ils, ils auraient été ailleurs, ils n'étaient pas à Paris. Et, et, ils vivaient la nuit pour, pour rester à Paris pour se loger sur le trottoir à Paris. Donc, le, le dé, la démarrage de Nuit Debout a été le, le, la connivence entre les gens qui s'étaient réunis sur la place de la à côté dans les salles de la Bourse du Travail, et, euh, et les gens qui dormaient sur la place, et, et c'est pour cette raison que ça, ça, ça s'appelle « Nuit debout », parce que les gens qui sortaient de la réunion ont dit « Cette nuit, euh, c est, c est, on, on va pas chez nous, on reste sur la place ». Donc historiquement, c'est pas du folklore, c'est de la nécessité de la bataille, de, dans le physique, dans son physique. Et, la place, et on est dans la situation actuelle que la, la, les flics nous, nous ont emmerdés six mois, avec des blessés et on a une crevé. Le, le, les flics ne nous emmerdent plus place de la République. On est chez nous et, et on fait ce qu'on veut. Et ça s'appelle toujours Nuit Debout. Moi, je suis contre tout changement de nom. Même s'il y a eu des tentatives qui ont toujours effrayé. Moi, je dirais, je retiens, je retiens la date, 31 mars, 31 mars 2016, un générateur de vapeur de 265 tonnes, et il y en a quatre par réacteur, dans le réacteur numéro 2 de la centrale de Paluel en Normandie, s'effondre, fend la piscine, casse le bloc réacteur, voilà le 31 mars 2007, et le lendemain, dans les médias, nuit debout, nuit debout, nuit debout, nuit debout, nuit debout, rien rien sur les réacteurs numéro 2 de la centrale nucléaire de Paluel qui est toujours et qui est définitivement à l'arrêt vu qu'il est complètement HS. Aujourd'hui, il y a plus de 17 réacteurs. S'ils sont à l'arrêt, c'est parce que les ingénieurs d'EDF font dans leur culotte, vu que ils, ils, ils les connaissent bien, ces putains de réacteurs, ils savent qu'ils sont devenus extrêmement dangereux, parce qu'on ne peut pas continuer à les faire tourner au-delà du temps pour lequel ils ont été conçus, en plus parfois chargés avec du mox, c'est-à-dire avec un, un, un combustible pour lequel ils n'étaient pas conçus. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où plus personne ne gère plus rien. Et c'est pour ça qu'il est important que par la base qu'il y ait beaucoup de petits Davids, un peu partout, c'est la base, ce sont les gens qui doivent prendre conscience que le pouvoir c'est nous, il n'est pas important, ni essentiel, que ce pouvoir soit réapproprié, c'est vital, c'est vital, comprenez-le bien, il s'agit là de quelque chose de vital, et les gens dans les ad luttent pour des choses vitales, il est vital... Qu'on se mette à produire différemment, à penser notre rapport au travail différemment et qu'on se réapproprie nos vies. Il ne s'agit pas d'un petit caprice de bobo, euh, d'une prétention révolutionnaire, c'est quelque chose de vital. On a moins de 30 ans pour changer les choses, pour changer nous, et donc par voie de conséquence pour changer le monde. Sinon, eh bien, les choses vont se produire et les choses qui vont se produire, on va tous les subir. Mais voilà. c'est quoi ces discours de prophète? Franchement, c'est des discours, mais c'est, pourquoi 30 ans? Pourquoi bah, pas pourquoi, ah, 29 ans, 29 ans et 9 mois déjà? Pourquoi 30 ans? Bon. Eh ben, bon. Ouais. 29 ans et, 9 mois. et pourquoi c'est pas 30 ans et, ah ben, et pas ça, ans et 2 jours? Et en plus de ça, non mais c'est <rire> vrai, mais non, parce que t'as dit 30 ans, alors. Oui, mais bien, mais, bah pourquoi 30 ans? Et pourquoi 3 décennies? Et pourquoi pas 4 Non, non, mais attends, je te rends la parole après. Mais en plus de ça, cette question qu'il va y avoir une catastrophe si on n'agit pas avec nous, moi je trouve ça euh, terrible. Quoi. Ça c est, trop, on c est, ben, oui, justement, il y en a tous les jours. Donc, donc, mais, cette, mais idée, va, cette idée, vous serez sauvés si vous serez avec nous. Non, Moi, j'ai pas envie d'être sauvé. J'ai envie, de, envie sortir. de sortir. Ouais, j'ai pas dit que vous serez sauvés. Ça, ça me renvoie encore à, à la discussion qu'on avait eu hier soir sur cette question de ce qu'on euh, doit euh, soit agiter entre guillemets l'apocalypse comme étant un futur euh, à craindre euh, qui, qui va arriver et qui du coup doit nous réveiller, ou est-ce que, en fait, c'est ça la question. Je pense qu'elle qu a déjà eu deux, en fait, oui, cette putain d'apocalypse, quelque part. Elle a déjà je eu deux. Et que, et que je reviens d'ailleurs, je vois le lien avec cette question de l'ennui. C'est que euh, l'ennui, euh, qu'on soit militant ou qu'on soit cadre reçu, qu'on se fait chier à son boulot. C'est un point de départ, je pense, pour construire autre chose, à partir du moment où on prend conscience véritablement de cet envie. Je crois qu'au sens où l'apocalypse a déjà eu lieu, c'est que le point de non-retour au niveau naturel avec les forces d'inertie, etc., et je n'ai pas envie de faire mon scientifique à deux francs six sous, parce que je ne sais plus comment, quelle expression tu as utilisée tout à l'heure, mais elle m'a bien plu les nouilles, voilà, euh, mais c'est que euh, à partir du moment où je pense, on se pose la question de euh, qu'est-ce que c'est ce monde dans lequel on vit, et qu'on se rend compte qu'en effet on a quand même, euh, tout a été euh, et, et, et en, et sacrément détruit, et que euh, ce qu'on a à nous proposer c'est euh, le dernier iPhone, en bref de l'ennui, Eh bien c'est le point de départ pour commencer à, à créer autre chose. Et, euh, et que c'est pas tant à agiter comme quelque chose de devant nous que de comprendre que c'est ici et maintenant en fait cette, cette apocalypse et qu'elle a déjà lieu, elle a lieu tous les jours dans les vies de plein de gens qui s'emmerdent dans nos vies nous des fois quand on s'emmerde et que euh, cette question de, de s'emmerder et ou d'avoir peur hein, aussi parce qu'il y a aussi des raisons de, de flipper c'est ça qui peut nous permettre de, de servir de point d'appui et de levier qui de, comme disait l'autre peut soulever le monde en fait ce point d'appui à partir du moment où on a un levier en main voilà, c'est tout ce que je Moi je voudrais juste rebondir dire euh, sur mon côté poète, sur un mot, euh, le mot apocalypse me fatigue beaucoup. Parce que pour la plupart des êtres humains, merci, la plupart des êtres humains ça renvoie euh, au mieux à Mad Max, euh, pour ceux qui ont une culture euh, cinématographique très profonde, au pire euh, euh, à la dernière coquetterie euh, du dernier tweet de Trump, voilà, on ne sait pas. Et donc, euh, apocalypse, euh, c'est un terme euh, français, euh, plutôt élégant, avec un Y, c'est très joli, euh, voilà, il y a un Y qui se promène, et euh, ça veut dire révélation, ce qui se dévoile. En effet, en ce moment, c'est le grand euh, déballage, tout se dévoile, voilà, euh, c'est bien, c'est bien. Mais en effet, ça ne date pas d'hier, parce que, en ce qui concerne euh, la survie de notre euh, sublime espèce, la situation était particulièrement gratinée pour euh, nos grands-parents dans les années 30, parce que quand ils se tapaient euh, en Italie Mussolini, c'était quand même pas très euh, cosmétique par rapport à Pépère aujourd'hui, j'ai oublié son nom, et que Merkel elle euh, est mais enfin, euh, c'était quand même pas Adolphe euh, qui était quand même venu par les urnes, et que Staline, il était quand même pas non plus euh, un comique euh, qui non, est normal. que des la, des en Espagne, la situation d'Espagne, la situation d'Espagne, c'était pas la Catalogne aujourd'hui avec euh, machin qui va se cacher en Roumanie, enfin c'était complètement folklorique, et que euh, euh, si j'en crois des sources qui ont été déclassifiées, comme c'est l'autre, Hitler a failli avoir à quelques jours près euh, la bombe nucléaire avec. Euh... Voilà, ça s'est joué euh, très peu. Hein. Voilà. Vraiment, euh, le timing était très serré. Il, voilà. il a été désinformé par les scientifiques, et ce sont les Américains qui nous font croire que l'Allemagne nazie aurait pu avoir l'arme nucléaire, ce qui est rigoureusement faux, parce qu'en en, en réalité, euh, la masse critique avait été calculée de manière fausse par un scientifique allemand, justement pour empêcher Hitler de faire l'arme nucléaire. Il avait, il avait évalué à plus d'une tonne. Et donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui possèdent les armes nucléaires sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont la Chine, les états unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la France et l'Angleterre qui sont toutes les cinq des nations terroristes avec le droit de veto et ce sont eux qui nous imposent à travers l'agence qui est tout en haut de l'organigramme de l'ONU qui s'appelle l'AIEA dont son article 2 stipule en français, vu qu'il est en français et en anglais, qu'ils vont s'efforcer dater le nucléaire pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut se quitter en se disant on est aux mains de criminels qui travaillent. Pour notre bien, eh ben, les amis, je vous remercie et j'espère que euh, vous revoir ici ou moi, carrément, venir à Lille euh, vous dire un petit bonjour euh, avec, euh, sur votre radio. Voilà. J'ai entendu une émission avec Pierre c'était très, très très très bien. Ah, et, et je suis très fier aussi pour, euh, en tout cas ce sera ma dernière parole pour ma part, l'efficacité c'est la joie. Et bon anniversaire à Baptiste, c'était son anniversaire aujourd'hui. Pierre Comment ça, je non j'arrive et bien à la semaine prochaine à la semaine prochaine bon. et...